Et hey, Salut tout le monde, c'est Luthor J'espère que vous allez tous très bien dans cette vidéo. Je vais te donner le petit glitch, la petite astuce pour avoir non pas 10 heures, mais bien le double 20 heures grâce à l'IA Access sur FIFA 22. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner parce que tu vois qu'ici, il y a quand même des bonnes astuces. Allez, c'est parti pour la vidéo rapide. Pour pouvoir avoir accès à l'IA Access, il va bien sûr falloir que tu prennes l'abonnement à e -play, donc que tu vas trouver dans « Abonnement ». Et tu vas aller du coup ici dans l'eApplay et tu vois qu'en plus, grâce à une promo, tu peux avoir tout simplement e play à 0,99$ pendant un mois. Une fois que tu as fait ça, il va falloir te désabonner tout de suite pour pas qu'il y ait de renouvellement automatique. Pour se désabonner, c'est très simple. Tu vas ici sur les trois points, tu vas sur « Plus »,« Abonnement e »,« play. tu cliques sur « Croix ». Et là, tu vois que tu peux désactiver le renouvellement. Donc, si tu veux le garder, ça te donne un petit avantage sur FIFA, notamment tous les packs, tout ce que tu achètes, ça te coûte 10% de moins, c'est toujours ça. Mais si tu veux vraiment juste tester le jeu 20 heures, tu désactives, comme ça, tu es tranquille. Pour télécharger maintenant ton jeu, bah, tu vas tout simplement aller sur n'importe quel FIFA, tu vas cliquer dessus, et ici, ça va te marquer, euh, grâce à l'e-play, tu as les 10 heures d'essai. Donc là, tu as téléchargé la version PS5, ça marche sur PS5, et du coup, tu vas pouvoir télécharger la version PS4 pour avoir 10 heures en plus. Mais pour avoir la version PS4, ça ne se passe pas sur la console, c'est pas aussi simple. Il y a une petite astuce. Pour ce faire, bah, tu vas tout simplement aller avec ton téléphone sur ton appli web PlayStation Store, ensuite tu vas taper FIFA 22, là tu vas voir qu'il y a la version... PlayStation 4, tu vas cliquer dessus, ça va te mettre IA Access pour avoir les 10 heures, tu cliques sur télécharger sur ma console et du coup sur ta console tu auras les deux FIFA 22. Du coup là tu vois bien que j'ai les deux FIFA 22 avec l'IA Access, voilà j'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'oublie pas le like et t'abonner, ciao les mecs